Alors, je ne vais pas pouvoir te dire euh, « oui, c'est bien une flamme jumelle ». Non, ce n'est pas bien, ce n'est pas une flamme jumelle parce que ce n'est pas un point de vue qui m'intéresse. Ce que tu me dis là, c'est ton libre-arbitre, c'est ta manière d'interpréter des choses et moi, je ne peux pas, rien ni personne ne pouvons aller contre ça. Donc, Pour toi, c'est une flamme jumelle eh ben, C'est ok, c'est une flamme jumelle. En allant derrière, euh, ce concept de flamme jumelle, il, il pourrait y avoir plusieurs points de vue perso ce que j'en perçois c'est une, une quête de non-identité et ça colle, très bien, ça colle très bien à à l'énergie du groupe de ce soir aux informations d'évolution liées au groupe qui est soit mon ego, soit le groupe ou soit le couple donc un groupe c'est aussi tout ce qui est plus de, plus de un on est en groupe donc la femme et jumelle pose ça. C'est une quête de non-identité qui est... Euh, on essaye de s'oublier soi-même pour se fondre et retrouver l'unité euh, concrètement parlant dans la matière avec quelqu'un d'autre. Sauf que la matière n'est pas là pour nous faire vivre l'unité. La matière, elle est là pour nous faire vivre la diversité, la multiplicité et l'altérité. Et son acceptation pleine et entière. C'est-à-dire que à un niveau... Euh, à un certain niveau, oui, on est tous un. Oui, on a des, euh, on a des accointances, on a des affinités avec d'autres personnes qu'on peut appeler flamme jumelle, euh, âme sœur, peu importe l'appellation. Mais l'essentiel, c'est tes choix au niveau de la matière, tes choix au niveau, euh, au niveau identitaire. C'est bien beau d'avoir euh, des ressentis, euh, tu me parles euh, des effets miroirs dans tes... Euh, dans, dans vos deux histoires de vie, etc. L'essentiel, c'est qu'est-ce que tu choisis pour toi maintenant voilà, voilà ce vers quoi ça vient me chercher ce soir. Peu importe tes ressentis, peu importe les ressentis par rapport à une personne, peu importe euh, que ce soit une relation karmique, une flamme jumelle, une âme sœur, ou peu importe. L'essentiel, c'est quel est ton positionnement Est-ce que tu es OK avec ton positionnement Donc, la flamme jumelle, en fait, je m'en fous. Parce que pour moi, l'espace de liberté, c'est de choisir le scénario et le film qui te plaît réellement. Voilà la liberté. Voilà la jouissance. Voilà l'unité. Pour moi, l'unité, elle n'est pas forcément d'être avec quelqu'un. OK, je vais dire ça autrement. Euh, assume assume ton, tes choix quant à la personne avec qui tu veux vivre au lieu de plaquer ça sur une histoire de flamme jumelles d'âme sœur ou euh, de je ne sais quoi remets tout ça à l'intérieur de toi et assume que moi j'ai envie de vivre tel genre de relation, moi j'ai envie, envie de vivre tel genre de relation au lieu de te de te laisser... Euh, parce que je sens comme une espèce de trou noir, et ça vibre aussi dans, dans le groupe une espèce de trou noir dans les règles collectives, que ce soit euh, sociétales ou spirituelles. Euh, on se fait aspirer par ce, genre de, par ce genre de règles, par ce genre de concepts, par ce genre de notions spirituelles, en oubliant ce que l'on veut vivre au niveau individuel. Parce que si au niveau individuel, tu n'as pas envie de jouer d'unité, mais tu as plutôt envie de jouer... Euh, une sorte de guerre qui te permet d'affirmer qui tu es, et que tu n'assumes pas à ce côté-là, ça va vraiment piquer. Voilà à peu près le, mon, euh, mon son de cloche par rapport à toutes ces histoires de, de flammes jumelles, toutes ces notions-là. L'essentiel, ce n'est pas ce que les énergies disent, ce n'est pas toutes ces notions spirituelles qu'on croit ou pas vivre, parce que ça, c'est sujet à l'interprétation, et ça se trouve, dans dix ans, tu vas revenir et tu vas... Tu, tu vas te retourner sur ce que tu vivais maintenant et tu vas dire en fait c'était pas une flamme jumelle c'était simplement un délire de mon esprit et c'est vachement important de ok pour toi c'est flamme jumelle maintenant mais de voir qu'il y a d'autres interprétations possibles et que ça, ça n'a rien à voir avec ce que tu choisis concrètement de vivre à un niveau humain Donc, quelles sont tes valeurs quelles sont, quelle est ton éthique pour toi, quelles sont les, les, euh... ouais, les valeurs sur lesquelles se fonde un couple, qui sont importantes pour toi Et là, il s'agit bien de ton ego, il s'agit bien de, de toi. Donc, Parce que chez toi, il y a vraiment une espèce de... de je me fais aspirer par, le, par cette notion de flamme jumelle ou autre que je que je mets dans le pack de la spiritualité, je me fais embarquer dans la spiritualité en oubliant que je suis aussi un être unique. Et, info d'évolution, c'est en allant dans ton unicité en étant humain qu'on touche du doigt le divin. Ce n'est pas en allant chercher euh, le divin ailleurs qu'en soi-même, ailleurs qu'en étant aligné sur soi-même qu'on va le trouver. Parce qu'en général, comme ça, on ne crée que des... Euh, euh, des rêveries, j'ai envie de dire, qui sont peut-être utiles à ton évolution, mais qui en fait, potentiellement, peuvent te perdre. Pour moi, cette situation avec cette personne te ramène à toi. C'est dans, le... dans cette relation, est-ce que je suis à ma place est-ce que je vis la relation telle que je veux, veux vraiment la vivre Est-ce que j'accepte que la personne en tant qu'identité en face de moi me renvoie Est-ce que j'accepte ce que la personne me renvoie de moi À travers ce qu'elle dit, à travers ses... ce qu'elle vibre, à travers ses choix, à travers ses actions Ouais. Ton identité, qu'est-ce qu'elle te dit où est ta place C'est à toi de le définir, pas un groupe, pas euh, pas euh, une notion qui en fait te décale de toi-même. Toutes ces notions, tout, les, que soit les autres, l'extérieur, la société, ton boulot, la famille, euh, la spiritualité, les dogmes, la religion, ne sont pas là. Ne sont là pour, je vais parler en positif, sont là pour une seule et même chose, simplement que toi. Tu vois par ce jeu de résonance, est-ce que ça vibre en moi Est-ce que cette vérité que cette personne dit, que, cette, que ce dogme dit, peu importe, est vraie pour moi